Il est temps, une chose que vous faites, une chose que toute personne qui se considère comme un sadaka ou un chercheur spirituel, une chose que vous devez faire pour vous-même, c'est d'être absolument sincère avec vous-même. Si vous êtes aussi sincère avec tout le monde autour de vous, cela va vous apporter d'autres genres de bienfaits avec les gens. Mais je ne vais pas aller aussi loin maintenant. Avec vous-même, vous êtes 100% sincère. Autrement, il y a toutes sortes de ruses tout le temps. Être sincère avec vous-même n'est pas une chose facile, parce que il y a des vies entières d'habitude à vous raconter des histoires. Et bien sûr, vous êtes passé par beaucoup de formations religieuses, beaucoup d'entre vous. Donc vous avez une façon très sophistiquée de vous raconter des histoires. Et vous les avez faites approuver par certaines autorités. Allô Il est approuvé que cette bêtise est bien. Un invité arrive chez Shankaran Pillai et... Étant un indien du sud, tout au sud, vous savez, les Pillai viennent encore plus au sud. Ils portent un parapluie, ce qui est une chose courante. Au Kerala et au sud du Tamil Nadu, porter un parapluie est une chose très courante, parce que les pluies peuvent être très fortes. Alors, ils sortent, ils emmènent son invité dehors, puis il se met à pleuvoir. Mais Shankaran Pillai n'ouvre pas le parapluie. L'invité dit, « Pourquoi n'ouvrez-vous pas le parapluie ?» Shankaran Pillai dit, « Je suis désolé, le parapluie est plein de trous. » Alors l'invité demande, « Pourquoi l'avez-vous apporté ?»« Eh bien, je n'ai jamais pensé qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. » Tout un tas de gens sont comme ça. Ils pensent que quelqu'un d'autre doit repérer leur mensonge. Cela va prendre longtemps parce que pour que quelqu'un d'autre repère vos mensonges, ça va prendre des vies entières. C'est vous qui devez les repérer. Vous ne devez pas les laisser passer. Pour devenir 100% franc avec vous-même, cela va demander un certain degré d'application. Mais si vous faites cette seule chose, Asatoma Sadgamaya, ce fragment de vie va fonctionner à coup sûr à 100%. Ensuite, comprendre quelques petites choses est très simple. Pour ça, je suis là. Si vous réglez juste cette seule chose, que vous êtes franc à 100%, aucune forme de duperie. Quand il y a un trou dans le parapluie, vous savez qu'il y a un trou dans le parapluie. Vous n'oubliez jamais qu'il y a un trou dans le parapluie, ok Si vous êtes comme ça, le reste du travail devient très simple et facile.